Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous repérer sur un pavé droit. Pour commencer, nous rappellerons les principes de repérage sur une droite, puis dans le plan, afin de les prolonger naturellement sur un pavé droit. Pour repérer un point sur une droite, il est nécessaire de la munir d'une origine O et d'une longueur unité OI, afin de pouvoir la graduer en reportant cette longueur unité autant de fois que nécessaire depuis l'origine. Ensuite, chaque point de cette droite graduée peut être repéré par un nombre appelé son abscisse. Par exemple, l'abscisse du point A est 3, et on le note ainsi. De même, l'abscisse du point B est moins 1,5. Une droite est un objet à une dimension. C'est pour cela qu'un seul nombre est nécessaire pour se repérer dessus. Prolongeons cette idée afin de se repérer dans un plan. Pour cela, il est nécessaire de le munir d'un repère, qui est constitué de deux droites graduées perpendiculaires et de même origine. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses et l'axe vertical celui des ordonnées. Ensuite, chaque point de ce plan peut être repéré par un couple de nombres appelés ses coordonnées. Le premier nombre est son abscisse et le second est son ordonnée. Par exemple, les coordonnées du point A sont 4 2 et on le notera ainsi. Cela signifie qu'en partant de l'origine, pour aller jusqu'au point A, on se déplace de 4 unités dans le sens positif, vers la droite, sur l'axe horizontal des abscisses. Puis, on se déplace de 2 unités dans le sens positif, ici vers le haut, parallèlement à l'axe vertical des ordonnées. On remarque aisément que l'ordre des nombres 4 et 2 est important. Effectivement, voici où se trouve le point B, de coordonnées 2, 4. Il est bien distinct du point A. Regardons où se place le point C de coordonnées ⁇ 3 ou ⁇ 1, pour lequel on se déplace depuis l'origine dans le sens négatif, c'est-à-dire vers la gauche, de 3 unités pour son abscisse, puis dans le sens négatif, c'est-à-dire vers le bas, d'une unité pour son ordonnée. Un plan est un objet à deux dimensions, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'utiliser un couple de nombres pour se repérer dedans. Ce raisonnement se prolonge pour un repérage sur un pavé droit. Un pavé droit est un objet à trois dimensions, il sera donc nécessaire d'utiliser un triplet de nombres pour se repérer dessus. L'ordre de ces nombres est bien évidemment important, tout comme on vient de le voir dans le plan. Considérons un pavé droit et munissons-le d'un repère de l'espace, c'est-à-dire de trois droites graduées de même origine. Plaçons ces droites de sorte qu'un sommet soit l'origine commune de ces droites graduées et qu'elles suivent trois arêtes deux à deux perpendiculaires de ce pavé. Le premier axe s'appelle alors l'axe des abscisses, désigné aussi par la direction X. Le deuxième axe s'appelle l'axe des ordonnées, désigné par la direction Y. Et enfin, le troisième axe s'appelle l'axe des côtes, désigné par la direction Z. Pour trouver les coordonnées du point G, on doit, en partant de l'origine, se déplacer de 4 unités sur l'axe des abscisses, puis se déplacer de 6 unités sur parallèlement à l'axe des ordonnées, et enfin se déplacer de trois unités parallèlement à l'axe des cotes. On dit que les coordonnées du point G sont 4, 6, 3, et on les note ainsi. Pour placer le point I de coordonnées 2, 4, 2, il faut, en partant de l'origine, se déplacer de deux unités sur l'axe des abscisses, puis se déplacer de quatre unités parallèlement à à l'axe des ordonnées, et enfin se déplacer de deux unités parallèlement à l'axe des cotes. Enfin, on peut s'intéresser aux coordonnées du point B, qui sont 4, 0, 0. Le point B est sur l'axe des abscisses, donc son ordonnée et sa cote sont nulles. Le point D, lui, est sur l'axe des ordonnées, donc c'est son abscisse et sa cote qui sont nulles, et ses coordonnées sont 0, 6, 0. Et enfin aussi, le point E, qui est sur l'axe des cotes. C'est donc son abscisse et son ordonnée qui sont nulles. Et ses coordonnées sont 0, 0, 3. Pour conclure cette vidéo, on retiendra qu'il est nécessaire d'avoir un nombre pour se repérer sur une droite, son abscisse. On a besoin de deux nombres pour se repérer dans un plan, son abscisse, puis son ordonnée. Et on a besoin de trois nombres pour se repérer sur un pavé droit, son abscisse, son ordonnée, son ordonnée puis sa cote, en respectant bien cet ordre pour se déplacer.